Bonjour, dans cette vidéo je voudrais répondre à la question peut-on vraiment gagner en bourse Alors c'est une question euh, que je vois de temps en temps euh, des personnes se demandent si réellement on peut gagner en bourse alors bien sûr qu'on peut gagner en bourse il faut savoir que rien que sur le marché du forex donc euh, le marché de devises c'est 5000 milliards de dollars qui sont échangés tous les jours ça veut dire qu'il y a énormément de traders qui pratiquent le marché des devises, et bien sûr, une grande partie d'entre eux font cela quotidiennement et vivent de cette activité. Donc, s'il y a une activité vraiment rémunératrice, c'est réellement la bourse. Alors bien sûr, en tant que particulier, vous pouvez trader à long terme, par exemple investir dans des actions, mais ça demande quand même une étude assez approfondie pour savoir choisir les bonnes actions et à ce moment-là, trader à long terme. Donc euh, Actuellement, il est intéressant de placer de l'argent dans les valeurs technologiques comme Google, Amazon, Facebook qui montent bien en ce moment. Mais le danger, si vous misez tout là-dessus, c'est qu'à un moment donné, il y ait un crack comme on a connu en 2008. Donc J'ai un ami qui, qui vit réellement de la bourse de cette manière-là, il trade euh, très peu euh, mais il a connu euh, bien sûr euh, des grosses pertes en 2008 lorsque le marché euh, s'est effondré. Donc euh, vous pouvez effectivement gagner en bourse si vous avez un gros capital et miser euh, à long terme et retirer vos bénéfices au fur et à mesure mais ça demande déjà un gros capital. Si vous avez un plus petit capital alors je vous conseille plutôt de trader à court terme. Le forex, c'est un marché très intéressant pour cela puisque vous pouvez trader avec un très petit capital. Il suffit de 500 euros pour ouvrir un compte. Et à ce moment-là, moi, je vous conseille plutôt de choisir le court terme. Donc, le trading à court terme, et plus particulièrement le scalping, c'est du trading où vous ouvrez des positions qui durent quelques secondes et puis vous les fermez ou quelques minutes maximum mais vous êtes beaucoup moins exposé à un krach boursier comme celui qu'on a connu en 2008 par exemple. Donc vous vous positionnez, vous prenez vos bénéfices, vous sortez et il suffit de quelques secondes pour cela quand vous avez une bonne méthode. Si vous cherchez une bonne méthode de trading parce qu'il ne faut pas vous lancer en bourse sans rien connaître sinon vous êtes certain que vous allez prendre le bouillon si je peux le dire puisque vous allez être confronté aux meilleurs traders du monde. Ce sont des professionnels qui tradent des millions, ce sont eux qui font bouger les marchés. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi avec quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros qui pouvons faire bouger les marchés. Ce qu'il faut faire donc c'est suivre les marchés, trouver le moyen de suivre les meilleurs traders. Lorsqu'ils achètent ils font monter les marchés, lorsqu'ils vendent ils font baisser les marchés et pour cela on utilise des indicateurs. Des indicateurs qui vous donnent une très bonne probabilité que le marché va monter ou que le marché va descendre. Pourquoi Parce que ces traders-là, ces traders professionnels eux aussi regardent ces indicateurs, donc il ne faut pas essayer d'aller à contre sens du marché, il faut toujours suivre la tendance. C'est de cette manière-là que vous aurez les meilleures probabilités et éviter de rester trop longtemps, c'est-à-dire vous positionner au meilleur moment et ça, ça vous est donné par les indicateurs une fois que vous avez compris leur fonctionnement, et à ce moment-là, vous restez jusqu'au moment où votre indicateur vous dit qu'il y a un risque que le marché se retourne. Et à ce moment-là, vous sortez. Tout ça, vous pouvez l'apprendre dans ma formation au scalping. Donc, vous avez ma formation au scalping à 197 euros. Ma formation au scalping plus la formation Ishimoku, donc les deux, un pack des deux. Un prix promotionnel de 297 euros et avec ces deux indicateurs, c'est une très bonne manière de démarrer en bourse et de commencer à gagner sur les marchés. Alors bien sûr, le gros avantage aussi c'est que vous pouvez commencer sur un compte de démonstration, donc pas besoin dès le départ d'investir de l'argent, vous ouvrez un compte virtuel, c'est de l'argent virtuel donc ce n'est pas votre argent et vous testez la méthode que je vous enseigne dans mes vidéos, dans mes formations et ainsi vous verrez combien vous pouvez gagner, si vous arrivez donc à bien appliquer la méthode, à avoir des résultats réguliers, quand vous avez des résultats réguliers en démo, à ce moment-là, vous ouvrez un compte réel et vous aurez déjà pris les bons réflexes, les bonnes habitudes et vous pourrez gagner ainsi en réel. Mais oui, gagner en bourse, c'est tout à fait possible. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la si c'est le cas, partagez-la. Et si vous souhaitez me retrouver dans mes prochaines vidéos, eh bien vous pouvez vous inscrire sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous recevrez un email lorsque je publie une vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Cool. No mm -hmm.